Bonjour à tous, donc euh, je voulais faire une petite vidéo pour témoigner du coup, ben, pour Frédéric en fait parce que j'ai participé à sa formation donc euh, vendre sa maison principale en 31 jours donc euh, le petit défaut qu'avait ma maison c'était qu'elle avait beaucoup de potentiel mais malheureusement elle n'était pas sexy comme on appelle ça, c'est à dire qu'elle avait toute la façade extérieure à refaire beaucoup beaucoup de petits travaux d'aménagement donc c'était ce qui faisait un petit peu freiner les, ce qui pouvait relativement freiner les acheteurs et mettre du temps à la vendre. Donc, je voulais vraiment quelqu'un qui avait une stratégie pour la vendre et pas le déléguer à une agence qui allait prendre bien trop d'argent par rapport aux, aux efforts qu'il fournissait. On a entrepris un plan d'action avec Frédéric. Donc, je lui ai fait une totale confiance pour le bien que j'avais à vendre. Donc, on a mis deux mois à mettre toute la stratégie en place. Et de ce fait, j'ai eu une opportunité de vendre au bout de euh, 20 jours à peu près. Donc, c'était génial. Donc, on a eu vraiment une offre d'achat signée avec euh, tout ce qu'il fallait, en termes bonne et due forme. Donc j'ai pu présenter ça à mon notaire. Et du coup donc, la maison est vendue. Donc je tenais à remercier Frédéric pour euh, son travail. Il a vraiment euh, été super en termes de disponibilité, en termes d'engagement. Et donc ben, je te remercie encore une fois par rapport au service que tu prodigues parce que pour moi c'est vraiment euh, une solution vraiment avant-gardiste. Donc voilà, moi je témoigne pour dire que pour moi, vraiment, c'est une formation de qualité. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin avec Frédéric. Je lui ai fait confiance et aujourd'hui, il m'a prouvé que j'ai eu raison. Donc voilà, merci encore une fois Frédéric.